Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la dégustation numéro 32, le Juicy Jack. Euh, je voulais un petit message là, que l'abonné m'a envoyé. Salut Winman! Petit échantillon de Juicy Jack, un mix de Juicy Fruit et Jack RR. C'est un hybride. On sait très bien là, que tous les cannabis là, qui ont été croisés, mais c'est des hybrides. Euh, à dominance sativa. Donc on a appris qu'un Sativa, c'est une plante qui est, euh, est allongée ou c'est euh, étroit. Connaître le cannabis. Euh, indica, Sativa hybride. Donc, donc, donc, donc. Sativa, là, les feuilles sont plus minces. Et puis euh, le plan de Sativa, il est plus élancé qu'un plan de Indica. Euh, donc, hybride, un plan hybride à dominance Sativa. Donc, le plan il est plus allongé là, que petit. Euh, ce qui serait intéressant de savoir, c'est les terpènes. Hein, on aimerait ça savoir si c'est du limonène là, qui nous donne de l'énergie ou est-ce que c'est du myrcène qui nous calme. Mais j'ai essayé de faire des recherches sur euh, Leafly euh, et puis Cana euh, Connection, un autre site que j'aime beaucoup. Pas été capable de trouver là, le Juicy Jack. « Je n'ai pas le taux de THC exact, mais je crois que ça doit être entre 20 et 25. »« À toi d'en juger. » Ça, c'est très difficile de, de juger de ça. C'est très, très, très difficile. Euh, surtout avec les mélanges de terpènes, tout ça, euh, c'est pas toujours évident. « P.S. »« C'est pas la meilleure batch que j'ai déjà eue, mais ça reste un bon Sativa pour moi. » Donc, sûrement qui voulait dire un bon limonène ou un bon euh, Juicy Jack. Euh, donc un sativa, ceux qui ne comprennent pas là, ce, que, ce, que, ce que je dis là, là que le sativa et tout ça, il faudrait peut-être aller voir la vidéo euh, Sativa, euh, c'est quoi j'ai écrit, comment je l'ai appelé cette vidéo-là? Euh, on a appelé ça là, la science derrière la classification sativa, indica et hybride. Allez voir cette vidéo-là, vous allez tout comprendre. Et puis je me suis basé là, sur les informations que j'ai eues sur Leafly. Ok, on va arrêter de faire des jokes. Euh, S'il vous plaît, j'aimerais rester. Oui, c'était une joke. C'était plusieurs jokes une après l'autre. Non, je sais, tes apoponies Joe. Je le sais. C'est pas grave. S'il vous plaît, j'aimerais rester un donneur anonyme. Merci et enjoy. Lâche pas tes capsules, sont toujours agréables. Toujours agréables. Donc même les dégustations numéro 30, 31, 32, sont toujours agréables. Beaucoup de pression ici pour faire des capsules SQDC. Ça s'en vient très bientôt, les boys. Donc, le Juicy Jack, merci à l'abonné Mystère. euh reviens-moi sur Instagram. Là, je te remercie beaucoup. Je ne sais même pas t'es qui. J'ai aucune idée, t'es qui. T'es vraiment.. Euh, t'es vraiment anonyme. Donc, euh, vu qu'il est anonyme, on va pouvoir rire de lui un peu. Non, c'est une joke. Mais ton sac était gros. Ton sac était gros, là, pour.. Euh il m'a envoyé là, un bon .6.7 point point là. Mais Colin qui était gros. Puis euh, vraiment professionnel. Avec un beau Veda, là, pour garder l'humidité. Mais euh, le professionnaliste, ça m'a mangé un coup. Parce que ton sac, quand hein, je te l'ai. Tu m'as écrit sur Instagram. là, Puis je te l'ai dit. Ton sac est ouvert. Ton sac était ouvert. Donc, euh, le cannabis était sec. Était sec. Le boveda, il n'a pas été. Le vedo est encore parfait. Euh, mais il était à le fournir, je ne sais pas. Euh.. Là, je l'ai refermé. Le boveda, il a repris, euh, il a refait sa job. Il est quand même assez bien. Quand on regarde les trichomes ici, là, le cannabis, des cocottes assez euh, compactes, denses, mais euh, pas, pas, pas du, du trichome comme du euh, Grail ou bien Saint-Raphaël. Euh, je te donnerais ça là, comme du, du bon. Euh, cannabis régulier. Pour ce qui est de la senteur, là. Sens-tu gazi? Non. Euh, boisé gazi? Boisé boisé terreux gazi? Écoute, boisé terreux gazi diesel. diesel. On va enrouler ça. Je vais être capable de m'enrouler au moins deux. Euh, je trouve ça un petit peu plate là, de ne pas être capable de trouver des informations sur Internet. Hey, je voulais vous parler de quelque chose, là, qui, euh, qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment euh, dérangé, dérangé. Ah, écoutez, toute ma vie, moi, j'ai été un Québécois, vous le savez très bien, euh, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Euh, T'es quoi? Ben, je suis un Québécois. Je suis un Québécois. Euh, là, Justin Trudeau devenu notre premier ministre. Il a légalisé le cannabis. Depuis que le premier ministre, euh, le gouvernement a mis la loi en place pour euh, mettre le cannabis légal, instantanément, je suis devenu canadien. Oui, c'est très drôle, très drôle. Mais là, quelque chose qui commence à être un peu moins drôle. Parce que c'est bien beau, ah il est canadien, très drôle, très drôle. Ah, hey, tu as toujours été canadien, Québec sur Canada. Là, ce qui est vraiment pas drôle, c'est non seulement je suis devenu Canadien. Là, là, là, écoute pourquoi au moins, là. Coupe pas la vidéo, là. Je pense que je vais devenir ontarien. Non, je sais, je sais, là, je te fais mal. Je sais. Tu veux, tu veux savoir pourquoi. Tu veux euh, des raisons. Elle m'a à des raisons. Il y en a juste une. Il y en a juste une. Hey, tu vas-tu devenir ontarien juste pour ça? Non, c'est une joke. Veux-tu m'expliquer? Ben, mais mets te le livre. te le lire. Je vais te le lire, mais je vais euh, enrouler un parce qu'il faut que je fume, là. Faut que je fume, faut que je fume. 20-25% de THC. Lui, il y a du ça même. Ça vient d'où, ça? BC, Internet? Il était magané, man. Je ne sais pas s'il y avait un petit peu plus de tricônes. S'il était plus beau que ça, ton Juicy Jack. J'aime beaucoup les... Moi, il m'a dit, là, ici, là, que c'est fait avec du Juicy Fruit et du Jack Rare. Euh, les 3-4 Jack Rare que j'ai essayé à l'SQDC, je les ai toutes euh, bien aimées. Je ai trouve ça vraiment agréable. Dans toutes les Jack Rare que j'ai fumées, il n'y avait pas de cariophyllène. Euh, C'était très bien. Ça se fume très bien du Jack Rare euh, à l'SQDC. Euh, toutes les compagnies confondues. Je peux toujours aller voir, là, sur YouTube, hein, les vidéos... Euh, Winman, vous écrivez euh, la variété. Après ça, Winman, vous allez avoir la vidéo. C'est pour chercher là, une vidéo que vous demandez si j'ai déjà fait. Juste à écrire euh, le nom du cannabis. Écrire Winman, et puis après ça, là, ils vont vous diriger aux bonnes vidéos. Bon, en Ontario, ce qui se passe, c'est qu'ils ont augmenté les ventes, comme au Québec, euh, sur le site Internet de l'Ontario. On sait qu'au Québec, la presse, vous voulez poser des questions à la SQDC pour avoir des réponses par rapport à l'augmentation. Est-ce que c'est une petite augmentation, une grosse augmentation? La SQDC a été discret, voulait pas donner trop de réponses pour qu'il ne pas qu'il y, qu y ait trop de, de, de manipulation au marché boursier, pour pas qu'il y ait d'influence, pour ne pas, pas faire de problème, dans le fond. L'Ontario, aux autres, ils l'ont dit Trois fois plus. Trois fois plus de ventes sur le réseau Internet, sur le site Internet euh, que la normale depuis le coronavirus. Mais là, on s'en calisse. Que tu en vends trois fois plus ou trois fois moins, moi, ça ne me, ça me change à rien, moi, chez nous, au Québec, à SQDC, dans mon salon, là, absolument rien. Je vais te lire le texte, il est vraiment court. Il est vraiment, vraiment court. Puis je pense que tu, tu vas allumer, toi, avec. Là, si tu ne comprends pas pourquoi je veux devenir ontarien, pourquoi je suis frustré. De, de, de notre gouvernement. Man. On parle cannabis. On parle cannabis. Bon, on va tout casser. Merci à l'abonné Mystère. Très bon. <coughs> Je pense pas qu'il y ait de goût diesel, là, pas de goût gazé. Ça doit être le Jack Errare que j'aime. C'est un bon cannabis. Euh... J'avais dit terreux, j'avais dit euh, diesel terreux, puis euh... <coughs> Pinen. C'est un goût quand même agréable. Il va y aller par élimination, il n'y a pas de cariophyllène. La misère, la misère à détecter euh, les arômes. quasiment le goût de te dire fruité, mais pas capable de détecter ça. Il n'y a pas de haussimène oh, bonbon, il n'y a pas ça. Euh, je ne file pas le limonène là, à grume, je ne vois pas ça. C'est bien, c'est bien. Euh... Je te compare le, le, le Juicy Jack avec un, un Jack Herreur. Donc je te remercie vraiment. Je veux vraiment finaliser là, euh, le gros point pourquoi je veux devenir ontarien. Euh, donc les commandes en ligne en Ontario, trois fois plus de ventes. Et puis, euh, donc exactement lié à COVID-19. Euh, avant le 9 mars, il y avait entre 2500 et 3500 commandes par semaine. Et puis, ils ont été jusqu'à 13 000 euh, depuis 4 semaines. Donc, euh, c'est trois fois plus. Là. Ça, c'est 13 000, c'est le, le, le, le record. Écoutez ça. C'est ça, là. On arrive au point. Afin de répondre à la demande et de continuer à lutter contre le marché illégal, marché noir, de la marijuana, l'agence, l'agence, ça, c'est le gouvernement, je Dit avoir bonifié ses effectifs. Donc bonifier ses effectifs, c'est. C'est justement du. c'est pas du marketing, mais c'est. C'est donner des petits quelque des chose pour attirer les gens. L'agence dit avoir bonifié ses effectifs. Donc, bonifier ses effectifs. Peut-être avoir plus de stocks, bonifier ses effectifs. Plus de stock, plus d'affaires. Et baisser les prix de plus de 240 produits. Ils ont baissé le prix de 240 produits. Nous autres, on a beaucoup de baisses de prix à la SQDC, mais on a-tu 240? Non, on n'a même pas 240 produits. Et là, écoutez ça, je, je, je, je décolle ici, man. Je n'en viens pas, man. En plus d'offrir la livraison gratuite. La livraison gratuite. La livraison est gratuite. Je viens de le lire, man. C'est Radio-Canada, ici Toronto. Livraison gratuite. Pas de 5,75 de Post Canada. Free. Nous autres, on paye 5,75. C'est une joke, man. Hey, tu commandes deux fois dans le mois. 11,50. Eux autres, c'est gratuit, man. Je capote, man. Je capote, man. C'est pour long. On n'arrête pas de descendre, là. On n'arrête pas. En Colombie-Britannique, il y a du monde qui peut faire pousser. Euh... Ah, man. Est... On est dans un. Quoi qui se passe, là? Nous autres, c'est 21 ans. Oh, tout t'as bien plus que 21 ans, ça te touche pas. Ouais, pire, pire. Pour être 18 ans, man. 19 ans. Toutes les autres provinces, c'est 19 ans. Je sais pas pourquoi c'est 19 ans, là. Nous autres, c'est 21. Nous autres, on paye la livraison. Eux autres, non. D'autres, on a un vrai, euh, 40 SQDC. En Alberta, y en ont un vrai 200. On a, aucun, on a un point positif à l'SQDC. Je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est encore une raison pourquoi je suis encore ici. Je pense que nos produits sont moins chers. Je pense que nos produits sont moins chers. Mais de l'autre côté, euh, tous nos salaires sont moins élevés au Québec que dans les autres provinces. À moins que je me trompe, là, je, me, je dis ça comme ça, mais je me fie au salaire minimum. Hein? On sait que le salaire minimum n'est pas pareil dans toutes les provinces. En tout cas, la livraison gratuite. Qu'est-ce qu qui... Qu qui est arrivé pour qu'eux autres aient la livraison gratuite? Regarde, là, ça n'a pas de sens. Man. Pourquoi? 21 ans, ok. On a moins de produits que les autres, ok tout le temps, oh, ok, ok, ouais. C'est quoi ça, man? C'est notre pays, on est dans le même pays. Il peut pas y avoir des différences dans même. Voyons ouais, non c'est trop des grosses différences. Toi, tu payes les livraisons 5,75. Ouais, mais là, euh, ok. Ouais, mais Ontario, c'est gratuit. Ah, c'est pas pareil. Non, mais pourquoi? Ah, c'est le même, man. Voyons ouais, non man, c'est le même, même, même Pinkoche de San Rafael que je me fais commander, man. Ça n'a pas de sens, man. Ça n'a pas de sens. C'est-tu moi qui capote? Eux autres, c'est gratuit de vrai, man. Toi, tu payes 5, 5. c'est chien. C'est chien, man. Avec 240 produits, c'est beaucoup de produits, ça, là. Baisse de prix, bonifié, livraison gratuite. Alright, les boys. Je te laisse là-dessus. Prochaine vidéo. Daily Special Indica. Je pense que c'est du LA Confidential de Ho Ho Ho qui est là-dedans. Hein? Produit mélangé, ça change tout le temps. Un okay, agréable, ah, un petit goût genre fruité. mélangé là, peut-être avec euh... Mélanger avec terreux. Pinaine, pas pinaine. Euh... Pinaine, là, sapin, épinette. Pin. Épinette, c'est drôle, hein? Alright les boys, donne un pouce, va-t'en sur Weed Indie Command sur mon Instagram pour voir des photos. Écris des commentaires, abonne-toi Weedman sur YouTube, active la cloche. Et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!